Salut à tous, c'est Tchoukwesi mon mandoyemanguru Bon, simplement aujourd'hui, on va aller demander du coup aux gens c'est quoi le truc le plus fou qu'ils ont fait en soirée Entre nous on va voir des dingueries C'est parti c'est quoi, dis-moi, le truc le plus fou que t'as fait en général ou en soirée Le truc le plus fou que tu as fait là Alors, ouais, j'étais complètement déchiré ouais. euh, J'espère que maman et papa ne verront pas cette vidéo si vous voyez, euh, bah... Ouais. Regardez pas Oui. J'étais un peu déchiré, je vais pas vous le cacher, d'accord ouais. Ok, j'ai carrément... Euh, Embrasser un gars, mais je suis complètement hétéro, d'accord Tu embrassais un gars ah, La chatte, d'accord ah, euh, Tu embrassais un gars J'ai pas fait exprès C'était ton pote ou un inconnu Ah, c'était un pote oh, oh, oh. Okay. vous vous êtes un... de roulé des pelles, carrément ou... Ah non je... En fait, je m'en souviens plus trop trop Faut demander à lui C'est quoi C'est toi, toi Euh... J'étais tellement bourrée ouais. que j'ai pris les chaussures de la daronne d'une de mes potes Oula. et, et j'ai vomi dedans ah, et... C'est abusé ça oh, si et, et du coup la daronne elle t'a giflé ou c'était comment la daronne Bah la daronne elle est revenue hier elle a mis ses pieds dedans mais elle savait pas du oh, coup. Oh, elle, elle a dit elle a dit ah c'est chaud tu sais C'est chaud Donc toi tu es un abonné aussi Ouais je suis un abonné. Louis Vuitton Ouais ça se voit direct. Louis hein. Vuitton ouais. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton <rire> Louis vis viton oh, <rire> Ah ça je sais pas, j'ai fait trop de trucs Bah raconte genre 2-3 trucs qui sont marrants tu vois, qui sont vraiment ouf. Vas-y. Non, non, je sais pas, je, je sais pas, je sais pas. Un truc même, on va dire en général, dans la journée, si tu vois un truc de malade, ou même un truc qui s'est passé qui est vraiment ouf, tu vois. Une pote chelou. Non, non ça me vient, pas ça me vient. Une pote chelou, un pote chelou, un pote chelou, un mec chelou, ah, par exemple. tout oh, à ah. l'heure j'ai vu un mec Oui. Il m'a a cru, il a dit j'avais un enfant de lui et tout. Ah. Il m'a dit j'avais un enfant de lui. Mais attends, mais c'est un mec il que tu connais non, il m'a costé Il m'a ah. dit j'avais un enfant de lui. Est-ce que c'est vrai ou pas Bah non okay. Non, non, en non. Quoi, je non, pense non, Il veut te draguer, mais en disant ça. Non, mais oui, mais... c'est chaud, un enfant de toi, ouais non, c'est pas lui! C'était à sa soirée! T'as vu ou pas, pas qui embrassait un mec? Non, mais embrassé ça me fait Adrien? Adrien! Ah, ça, ça va être répété. <rire> euh. Putain, c'est chaud, hein! Ouais, c'est chaud! Je suis hétéro! Parce que, non, mais souvent, parce que quand on est bourré, on montre sa vraie nature! Mon gars, euh, mon... la bonne nature, hein. Il fait chaud. <rire> <rire> Waouh. Putain, je sais pas si vous aussi vous aimez le McFlurry caramel. J'ai Chang de sujet, pas mal. Waouh. Wow. <rire> toujours pas mal, hein, toujours. Et toi, du coup, c'est quoi ton truc le plus fou que t'as fait en soirée Tiens, dis-nous. J'ai cassé une porte. Ouais. Oula. De chez toi Ouais, de chez moi. Voyez. <rire> ouais, il y, a... <rire> et y avait une meuf, elle était en train de pleurer dedans, mais c'était ouais, enfermé. <rire> euh, Aidez. Ah, Sortez-moi Et puis bah. C'est dit... dans les chiottes. C'est ouais. dans les chiottes. Waouh Y Bah, ça fait un an qu'elle est cassée, hein. Vraiment Ah merde, ok. Et euh, bah du coup on... j'ai enfoncé la porte Ok Gros coup de pied dedans ah, Nous on enfonce de que, de que des meufs, on enfonce ouais, ouais, que exactement. des meufs tu connais moi c'est pas vrai toi ouais des gars lui, ou ouais, à toi des gars <rire> Des gars ah, Dis la vérité Je <rire> dis <rire> toujours la vérité, d'accord Ouais Il y a un truc faut que tu saches, je suis ouais. hétéro, d'accord ouais. Euh, je suis pris, j'ai une meuf, d'accord Ouais non, Et... oh, non Ah un oh, mytho non. Ah, ah euh, si, si Ah bah voilà, voilà Ah le plus fou Ah voilà que dans Oui, une voiture, oui, voilà, voilà euh... Il y a trois jours Oui, oui, et euh, oui, oui, oui Voilà, j'étais dans la voiture oui. et le, la, la, la vitre était cachée. Oui. Et je suis rentré dedans parce qu'il faisait froid. Oui Et j'ai raté mon RER. Attends et Vous les, avez Vous les, les Oui. Les flics, qui sont allumés, quatre, oui. Et boum, ils sont enlevés, j'étais calme. Oui Bon, ils n'ont pas cherché. Ils ont dit, ah tiens, ils sont mis dans leur tête, je ne sais pas. Ils m'ont gardé deux jours, on garde la vue. Ah. Et, euh, et bah, voilà. matin, vous êtes rentré dans une voiture qui est pas la vôtre Mais oui <rire> ah non, mais ouais, mais bon Je sais pas que t'as fait un truc de ouf. Hum. Plus fou, bah, je suis rentré avec euh, deux meufs chez moi et puis euh, voilà, pardon. Deux lesbiennes. Oh, voilà. Raconte un peu euh, le déroulement, le déroulement Le déroulement, déroulement Le déroulement Bon, dans les détails, euh, on va pas raconter. C'était quoi détails, en Soirée euh, appart ou soirée euh, boîte ou soirée appart à à part, okay. Il y avait ouais. deux lesbiennes. Et tu t'es ouais. mélangé dans les, dans les deux, euh, ouais. miaou quoi? Ouais, non, non. Ah <rire> euh, non, t'as ouais. rien fait du coup avec euh, les deux. Ah des... si, si, bien ah, sûr, ok. Ouais. T'as fait quoi du coup? On s'est pas mélangé dans les deux, mais on a. On peut pas les deux quoi. Bah, à dire que normalement, on va en pas... Si on pas deux quoi. C'est de ouf? Ouais. ouais. Euh, ah, J'ai jamais parti en soirée donc. Euh, bah, on dire en journée, je sais pas, avec des potes ou le, le truc le plus de ouf, tu vois. j'en ai aucune idée là. Vraiment rien du tout? Non, non, franchement, j'en ai aucune idée. C'est quoi le truc le plus fou que tu aies fait en soirée Mon Instagram c'est LMS officiel. <rire> Allem me follow, merci. Un truc de dingue. Tu <rire> sors freestyle oui. Euh, en soirée En soirée Moi les gars, moi les gars, moi j'ai les gars. Il force hein Moi LMS officiel sur Insta. C'est freestyle. merci, Attends, oh oh oh. Il que tu sais faire ça mon gars C'est propre à ce qu'il fait hein. C'est propre ce qu'il fait hein. Allez. J'ai tapé dans une vitre. Hein Et pourquoi t'as fait ça toi J'étais petite, j'étais énervée et j'ai tapé dans une vitre. Parce qu'il y avait mon cousin il m'énervait donc euh, si c'était oublié de taper dans une vitre bah Soit genre, genre tu tapes le cousin hein. Prends prrends, prrends, prrends la vite. Ah en fait il était derrière la vite donc tu coup Ah oh, ok t'avais <rire> ouais. Et tu t'es blessé à la main forcément Oui Rha ouais. ah, chaud hein Bah d'un soir Hein D'un soir Comment ça J'ai du coup d'un soir ah, D'un soir mais raconte genre un peu l'histoire c'est quoi là bah, Comment t'as rencontré la meuf euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... La go, alors elle était derrière moi Ouais voilà. derrière toi En fait du genre elle dansait ah, devant ah, moi okay. ça OK, ok voilà, je je, je ai dit, j'aimais ai bien comment elle dansait, ça la dérange pas qu'on va parler dehors. Ouais. Et elle a un un peu fonce je dit bah, ah, c'est bien c'est quoi c'est fonce Ça a dit quoi, je vois t'es dans le move, ouais, tout dans ça, le ça a dit quoi ce soir, euh, t'es venu avec qui Elle m'a dit elle est venue en solo, je dis bah franchement je te vois pas que voilà, t'es mon style et j'ai envie de coquer okay, tu vois. Ouais. Après elle m'a dit ok voilà, je trouve, que je trouve mignon, pourquoi pas. Ouais. Voilà, on s'est parlé, j'ai entendu que je de dans de la voiture et voilà, je l'ai terminé. Terminé bien, bien, bien, bien, Après, elle me dit, elle a envie, après, je l'ai ramené encore chez moi Voilà. C'est un mytho. C'est un mytho. Est-ce qu'il a une meuf C'est un mytho. C'est un gros mytho. Attends, Serine, si tu vois ça, je t'aime. C'est un mytho Attends, attends, attends, Est-ce qu'il a déjà eu une meuf oui, oui, oui, oui, déjà eu des meufs Mais là il en a pas. pas hein, il en a pas Je te mytho. jure, oh là, au nom de dieu j'en ai <rire> <âge. rire> <rire> Sérine, Sérine <rire> en deux Sérine en deux c Sérine <rire> en c Mais elle a pas plus de Oh calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous, se calme, on se calme et et t es t es mec, du coup, euh, c'est quoi votre truc le, le plus fou Sérine en deux c j'en ai un Je crois, je crois hein, que j'ai fumé du shit, j'étais totalement torché hein après, ah ouais, j'ai fait de la trottinette! Ah, c'est oui, la trottinette! De <rire> la trottinette! <rire> <je me> suis... <rire> la soirée, c'est un truc de ouf! hein Et je me suis, là, mais, explosé la gueule par terre What en trottinette! Par contre, Et euh, main de main, je sais pas si j'ai ah, encore de. Main de main. Non, je... On Si, il si, ah, y a encore un peu de traces! Mais ça. je me suis vraiment. Ah, moi, je suis tombé, tombé de skate aussi! Je, je suis tombé de skate! Ah oui! Je me suis tombé de Je me suis tombé de Je suis tombé un champignon Je <rire> suis tombé sur le béton, il s'avérait que le béton, je crois, c'était une meuf. Et... Euh, c'est une top Non, <rire> Mec <j'suis>... Ah, <rire> ah t'as fait un non, sou Non, mais danser, c'est rien, ça, je danse tout le temps. Tout le temps, c'est bien un ouais. temps moi. Mais un truc de ouf, il a pas vraiment... Ou sinon, un pote ou une pote qui a fait un truc de ouf. Franchement, là, j'ai rien en tête. Bon, ou genre, un mec qui t'a dragué, mais bizarrement, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, c'était dans le bus Ouais, j'ai qui tu m'as suivi jusqu'à mon arrêt. Ah, ouais. Tu descends Bah, je suis parti en garde à vue. Ouais. T'avais quoi, quoi là quoi <rire> ah, bon, là Non, moi tu veux <rire> Non, non. En fait, non même bon. pas. C'est que en fait, j'étais avec ma pote et ma pote elle a volé du coup bah. Moi, a volé quoi Vite fait des petits bonbons ouais, ou... Non, du maquillage. Ah ouais. Ah c'est faux Paris. Ouais. Ah, mais c'est trop dur là-bas, y a trop de vigile. <rire> j'ai essayé mais c'est impossible. Hein. Impossible Ouais, c'est impossible. Attends, j'ai volé du parfum hein, parce que les ils vont croire que. Voilà. D'accord, ok. Et du coup on va dire que t'as pris toi et ta pote en garde à vue et combien de temps environ Euh. 3 heures je crois. Ah ça va. Ouais ça, ah, ça va. va ça va. Mais c'était le truc le plus fou. 3 heures Non pas environ. C'était oui. longtemps quand même. Parce que moi j'ai fait une garde à vue de 24 heures avec des gens <rire> bizarres dans une cellule. C'était chaud hein. <rire> Les gens ils gueulaient pour rien. C'était chaud quoi. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Parce qu'on avait une arme blanche mais un jouet. Donc euh, voilà, c'est pour bon, ça. Ouais. Remonter Tu ouais. rechauffes faire de le laisser dehors Ouais. Et rentrer chez moi. C'était un quoi C'est un daron ou c'était un jeune euh, 25 ans, mais vas-y, il était chelou. Ah ouais, attends, le mec il, il était vraiment chaud, quoi. il voulait vraiment suivre jusqu'à chez toi quand ouais, même. Ouais. Ah en tout cas, merci à toi. Hein. De rien. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, hein. Deux, quoi Elles sont bi ou lesbiennes parce qu'elles aiment pas les hommes en vrai Si, mais ouais. moi ça va. Tu parais un peu féminin, c'est pour ça <rire> Non, non, pas du tout. lui c'est bien. Biblien, hein. Hein. Et toi, du coup, le truc le plus fou Moi j'ai dansé au truc là, au Paul Dance. Paul Dance Ouais. Oula T'as fait des trucs comment Non, j'étais un peu bourré. Du coup, j'ai fait des trucs bizarres là. là Ouais. Ouais. ma pote, elle, elle m'a envoyé en vidéo. Ouais. Du coup, j'étais choqué. Oh, je, je suis hétéro. Et encore ouais. une fois, monsieur, tu ne me crois pas, j'ai vraiment une meuf. Je, je, je vous donne Non, je ne vous pas, je ne vous crois Tu T'as une meuf en un pixel Ouais, Ils bon, Il joue dans le sexe. C'est ta race. Léa, les son cuisine. C'est Serine en dossier. J'espère qu'elle va voir cette vidéo. Comme ça, Inch'Allah, elle commente. Okay. Bon, Cyrine. <rire> <rire> <rire> ah, bon, mon Serine. Okay. Mon snap, c'est Ziad Mohamed. Je suis vraiment hâte de, <rire> de tourner vrai une vrai vidéo avec vous. Ok, donc du coup, les mecs, rajoutez-le. Les meufs, que les meufs. Bah non, même pas. Je suis pris, je suis pris. Le truc c'est que, okay. eh, franchement c'est grave un, ouais. un honneur euh, de venir sur ta vidéo. Ah c'est plaisir. Est -ce que, mais waouh, wow, je vais être sur ta vidéo. Ouais. Si je suis pas sur ta vidéo, tu descends me de chez toi. Hein. Ah carrément. Ah j'arrive avec un God Michel mec. Ah il a avoué, hein, il a avoué. <rire> il veut m'enculer hein. Mais ça la vidéo en tout cas. Dis en commentaire euh, les trucs de fou que vous avez fait en soirée, trucs de ouf. Et si moi je valide, vous allez venir euh, chez moi. <rire>